Et salut à tous, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais répondre à vos commentaires qui sont sur la vidéo du Binder. Donc attention, on va commencer par ça euh, End, donc j'ai pour toi un sac du dragon, donc une carte de la pierre rouge, donc je parle bien de la carte monstre et de la carte magique Un dragon esprit aux yeux bleus, donc ça c'est super parce que c'est ce qu'il nous faut Un magicien exemple et j'ai un dragon de la rébellion aux yeux impairs pour toi euh, alors, qu'est-ce que t'as vu? Ah, j'ai euh, vu euh, très prio, ta trappe du Vine, j'ai en trois fois, il me semble, dégusto et ça c'est bon. Aussi, mais moins prio, le chevalier fantôme à l'épée brisée, Cavalier Céleste Santoréa, Red Raptor na Palme Dragonus et Absorption de l'âme. Donc End, euh, je, je te je te recontacterai, bien sûr, euh, pour savoir parce que t'es pas, pas le seul à me demander. Donc bien sûr, il faut que je voie un petit peu aussi euh, Selon ce que tu me demandes Et selon ce que ce que tu me proposes Voilà, parce qu'il faut que j'aille Je cote maintenant sur TCG Market Je suis pas fou Je cote sur TCG Market euh, Alors après euh, Ah oui, euh, donc Yugi Game Salut à toi, j'ai vu ton tes Chevalier Nac Express, le déguste moral Les deux Slim berceaux Gris Je vois pas, toutes les cartes Metal Phose. Alors j'en ai, combinaison Donc j'en ai plus J'en ai je dois plus qu'avoir des fusions communes et la seule carte que t'as vu dans le dans le trade binder. Et après, j'ai pas mal de tes recherches, donc te, contacte-moi par Skype. Alors pourquoi je, je lis ce message Parce que c'est. Je, je ne donne pas mon Skype, voilà. c'est J'ai toujours pas. J'ai toujours pas.. Je, je préfère. Je préfère qu'on se parle par YouTube pour le moment parce que je ne donne pas mon Skype. Voilà. J'ai des choses à faire après. Et euh. Voilà. Donc après, euh, euh, Don Quichotte Potato, donc, Donkey Quichotte Potato, euh, oui, donc, c'est j'ai vu tes trappes du vine, donc, c'est pareil, il faut que je regarde sur TCG Market combien elle cote pour voir à peu près. Euh, donc, je dis bien, je dis bien, à chaque fois que vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas de, ma, de me donner un exemple, et je vous le redis là, comme ça bonjour bonne vidéo à vous n'hésitez pas de me donner un exemple de carte que vous pouvez échanger contre ce que vous cherchez j'ai mis parce que j'arrête pas de le répéter et ça ça m'énerve donc voilà après euh, donc bien sûr je vous contacterai euh, bien sûr par par youtube c'est il faut que je il faut que je prenne le temps de faire de voir un petit peu les échanges possibles sachez quand même que la as Sachez quand même que je vous prévois une très très grosse ouverture, donc n'hésitez pas à nous faire exposer un max de pouces bleus sur cette vidéo. Donc, je vais vous faire une ouverture, donc, de, des cartes qui vont, des cartes qui, qui vont sortir le 15, hein, le 15 septembre, et plus euh, 4 boîtes, donc, de Yugi et Kaiba, donc, de chacune. Donc, euh, voilà. Voilà ce que j'ai prévu pour vous ce mois-ci. Euh... oh, c'est bien. Victoire par déflagration, ouais. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. N'hésitez pas de faire exploser la barre des pouces bleus parce que je vous, je vous réserve plein de surprises ce mois-ci. Je vous, je vous ai encore rien dit. Allez, ciao tout le monde. Et surtout, hein, surtout, pouces bleus. Parce que comme je vous l'ai dit, je vous réserve plein de petites surprises. Et euh, vous, a, vous, ne, vous ne savez encore rien de ce qui va se passer Donc un conseil Suivez l'actu sur la chaîne Allez ciao tout le monde